Il est bon de se tenir dans ta présence Il est bon de chanter tes louanges Et de te témoigner notre reconnaissance De tous les dieux autoproclamés Aucun ne peut se comparer à toi De tous les dieux faits des mains d'homme, Aucun ne peut se mesurer à toi toi seul es Dieu. Dieu es Dieu. Et il n'y a que toi comme Dieu. Dieu, Dieu. Sur la terre et dans les cieux, Dieu Dieu. il n'y a que toi comme Dieu. Par ta parole, tu as créé les cieux et la terre. Mm -hmm. Et tu les as peuplés Alléluia. de leur armée. Qui est comme toi, Dieu de gloire? Dieu est semblable à toi. Dieu de gloire, je viens te dire, mon admiration pour l'œuvre de ta main est... vocabulaire humain est si pauvre pour décrire l'excellence de ta divinité et le langage humain est si pauvre À toi. À toi, La création entière proclame l'excellence de tes œuvres. Grandes et admirables sont tes œuvres, excellentes sont tes œuvres. Je suis reconnaissante en dehors de toi Et toi See him Je t'aime Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, c'est une joie pour moi d'être ici et de partager ce moment avec vous. Mon cœur t'adore. Mon cœur t'adore. Il y a tellement de choses que nous pouvons dire concernant l'adoration. Il y a tellement de choses qui ont été déjà dites au sujet de l'adoration. La contribution que je vais apporter. Sur ce thème de l'adoration C'est La préciosité De l'adoration C'est le côté euh, C'est toute l'importance Que peut revêtir L'acte d'adoration Il est clair que L'adoration C'est une manière de vivre Lorsque la Bible nous parle Dans Romains 12 la Bible nous dit Offrez vos membres En sacrifice Et que ce sacrifice soit sain Et agréable Voilà ce qui sera De notre part De votre part un culte raisonnable Le mot culte Veut dire en grec Il se dit en grec Latria Et pour comprendre Ce que Latria veut dire le contraire de la treia en grec, c'est idolatrie. Et là, on comprend que le contraire de la treia, c'est l'idolâtrie. Alors lorsque le Seigneur nous dit dans Romains 12 de lui offrir un culte qui lui sera agréable, il est simplement en train de dire de l'adorer. Et à partir de ce verset, tout ce qui va suivre jusqu'à la fin de l'épître de Paul aux Romains, la Bible nous décrit de manière détaillée. Ce que c'est que l'adoration Aimez ceux qui vous persécutent Tu es en train d'adorer Soumettez-vous soumettez aux autorités Tu es en train d'adorer Bénissez ceux qui vous maudissent Tu es en train d'adorer Donc l'adoration C'est un style de vie C'est une manière d'être C'est la manière dont nous vivons notre relation Avec notre Dieu Il y a ce qu'on appelle L'adoration spontanée un acte dans lequel on veut révérer Dieu pour ce qu'il est. Un acte dans lequel on va reconnaître Dieu comme la source à toutes nos ressources. Un acte au travers duquel on va reconnaître que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et c'est ainsi que dans cet acte d'adoration, nous venons exprimer à Dieu notre dépendance à lui. Nous, devons, nous venons devant lui lui dire qu'il qu est tout ce dont nous avons besoin. Et que sans lui, nous sommes dépouillés et complètement livrés à la merci de l'ennemi de nos âmes. Dieu est jaloux en ce qui concerne l'adoration. Voilà pourquoi, lorsqu'on regarde le parcours d'Israël dans l'Ancienne Alliance, à plusieurs reprises, Dieu a dit, je suis un Dieu jaloux. Et lorsqu'on regarde aux dix commandements, il dit. Tu n'auras aucun Dieu devant ma face. Aucun autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras aucune image, ni de, ni de représentation de ce qui est dans les cieux, ni sur la terre, et tu ne te prosterneras devant elle pour l'adorer. Parce que je suis un Dieu jaloux. En ce qui concerne l'adoration, Dieu dit qu'il est jaloux. Voilà pourquoi, lorsque nous, nous sommes dans une situation où nous offrons notre adoration à une créature de Dieu. C'est la pire des insultes que nous pouvons adresser à notre Dieu. Lorsque tu es en train de te prosterner devant une idole faite, de, faite par des mains d'un homme, c'est la pire des insultes que tu es en train d'adresser au Dieu qui a créé toutes choses. Non seulement... L'adoration Dieu est jaloux en ce qui concerne l'adoration Mais Dieu Est généreux En ce qui concerne Lorsqu'il s'agit de l'adoration Quand Dieu demande à Abraham De le suivre parce qu'il va rendre son nom grand Il va faire de lui Le père d'une multitude il va, euh, il va Permettre que les nations de la terre soient Bénies par lui et en son nom et qu'Abraham décide de le suivre à Un moment donné Dieu demande à Abraham De poser un acte d'adoration Qui va lui coûter très cher Abraham dans sa Marche avec Dieu A appris à connaître Dieu Et il a appris à faire confiance en Dieu Et quand Dieu lui dit Offre moi ton fils Ton unique Celui que tu aimes Donne-le-moi en holocauste, c'est-à-dire, va, ligote-le, égorge-le, découpe-le en morceaux et immole-le, c'est-à-dire, fais-le brûler afin qu'il devienne de la cendre. Abraham a choisi d'obéir à Dieu. Et Abraham se met en route, il se met en marche pour aller adorer Dieu. Comment je sais qu'Abraham allait adorer Dieu Lorsqu'il avait accepté d'offrir son fils en sacrifice C'est uniquement parce que lorsqu'il rencontre ses serviteurs Il, il croise ses serviteurs à un moment Il leur dit Vous m'attendez ici Moi et le petit nous allons adorer Sous-entendant Moi et le petit nous allons là-haut Je vais le ligoter Je vais l'égorger Je vais le découper en morceaux Je vais l'immoler complètement Pour l'offrir en sacrifice Voilà l'acte d'adoration Abraham allait accomplir. Et lorsque Dieu a vu la sincérité du cœur d'Abraham, la Bible dit que une voix se fait entendre pour dire Abraham ne fais aucun mal à cet enfant. Maintenant, je sais. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Et comme tu as obéi à ma voix, je jure par moi-même. Voilà ce que je vais faire. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. Et Dieu commence à énumérer. Toutes les récompenses qu'il va attribuer à Abraham Voilà pourquoi je dis que Dieu est généreux Lorsqu'il s'agit de l'adoration De même lorsque le diable va tenter le Seigneur Jésus dans le désert Il lui dit si tu, prosternes, si tu te prosternes pour m'adorer Voici ce que je vais te donner Pour dire que non seulement L'adoration est un acte très dangereux lorsqu'il est adressé à la mauvaise personne. Mais l'adoration est un acte hors combien bénéfique lorsqu'il est adressé lorsqu'elle est adressée à la bonne personne. Je vais terminer en disant ceci. La révérence que nous accordons à notre Dieu, l'amour que nous manifestons à notre Dieu, l'adoration que nous offrons à notre Dieu. Ce n'est pas se tenir devant une assemblée Ce n'est même pas dans son moment de culte individuel Où on est en train de dire Seigneur je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore Ce n'est pas l'adoration Pourquoi je le dis Parce que lorsque la Bible nous parle des sacrifices, des offrandes Que Caïn et Abel allaient faire à l'éternel La Bible nous dit de manière claire que L'éternel approuva Abel et son offrande. Mais il n'approuva pas qu'un et ni son offrande. Pour dire que quel que soit ce que tu veux offrir à ton Dieu, quel que soit le sacrifice de louange ou d'adoration, le chant que tu veux faire monter à ton Dieu, ce chant n'est que accessoire parce que ce que Dieu va regarder pour voir si ton adoration lui est agréable ou si elle est authentique, il va regarder à ton cœur. La qualité de ton cœur va déterminer la qualité de ton adoration. La qualité de ton cœur va déterminer la qualité de ton adoration. Le véritable adorateur, c'est celui-là qui regarde à Dieu. Mais qui ne regarde pas seulement à Dieu. Mais c'est celui qui, par motif de conscience envers Dieu, manifeste à son prochain l'amour qu'il veut manifester à Dieu. C'est celui-là qui se soumet aux autorités. Comme il veut se soumettre à Dieu. L'adoration, la véritable, c'est l'attitude du cœur que nous manifestons les uns envers les autres. Nous devons sortir de la séduction qui nous fait croire que parce que je me tiens devant Dieu et que je lui chante que « Seigneur, je t'adore », c'est cela l'adoration, ce n'est pas cela l'adoration. Oui, Dieu demande qu'on lui offre des chants de reconnaissance qu'on lui offre des chants de gratitude. Dieu veut, il cherche la louange parce qu'il a dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Mais la louange n'est qu'un aspect de l'adoration. Lorsque je me tiens et je suis en train de chanter, je suis dans une phase de l'adoration. Parce que quand la Bible parle des 24 vieillards dans le livre d'Apocalypse, dit, ils priaient et à un moment ils se sont prosternés, ils ont chanté et ils ont adoré. Alors, c'est les actes qui sont euh, séparés dans le temps. Ça veut dire que l'adoration englobe toutes ces choses. Je ne peux pas prétendre que je suis en train d'adorer Dieu juste parce que je suis en train de chanter « Seigneur, je t'adore ». Je termine en disant ceci. Comme je vous l'ai dit, l'adoration le, le, le, est dangereuse lorsque nous l'adressons à la mauvaise personne. Elle est bénéfique hautement bénéfique lorsque nous l'adressons à la bonne personne. Devenir un véritable adorateur requiert de connaître qui est Dieu, de connaître quelles sont ses voies, de savoir quelle est sa volonté et quels sont ses commandements, ses réquisitions pour notre vie au quotidien. Voilà pourquoi lorsque la femme samaritaine dit au Seigneur Jésus « Nous, nos ancêtres, nos pères ont adoré à la montagne » Vous vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Le Seigneur Jésus lui répond en disant, « Femme, voici. » Il lui dit d'abord, il lui dit, euh, « Ce ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem. » Car vous, les Samaritains, vous ne connaissez pas Dieu. Nous, les Juifs, nous connaissons Dieu. Donc pour adorer Dieu, tu dois le connaître. Pour connaître une personne... Tu dois passer du temps avec cette personne. Tu dois grandir dans l'intimité avec cette personne. Et c'est en côtoyant cette personne au quotidien que tu vas sonder les désirs de son cœur, que tu vas apprendre à reconnaître le son de sa voix, que tu vas savoir répondre aux besoins de son cœur, même les plus secrets. C'est ce que Marie a fait lorsqu'elle s'est assise au pied de Jésus quand il est venu dans la maison de Marthe. Alors que Marthe se préoccupait à, à recevoir... Le Seigneur, pour qui il est la Bible dit que le Seigneur Jésus a dit à Marthe: Marthe, Marthe, tu te préoccupes, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part, une seule chose compte. Marie a choisi la bonne part et c'est cette bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Quelle est la part que Marie a choisi? C'est s'asseoir au pied du Maître, avaler les paroles du Maître afin de sonder les désirs du cœur du Maître. Voilà pourquoi Marie s'est retrouvée un jour en train de, de parfumer le Seigneur. Et le Seigneur Jésus a vu en cet acte, il a dit à Simon, chez qui il était, il a dit, « Elle est en train de le faire, c'est pour ma sépulture. qu'elle a fait. » Marie, en s'asseyant au pied du Maître, elle a sondé ce désir secret du Maître. Parce qu'elle a choisi la bonne part. Cette part, c'est quoi C'est s'asseoir au pied du Maître pour le connaître, pour sonder les désirs de son cœur. Donc si je veux être cet adorateur que le Père cherche, je dois chercher à connaître l'intimité avec le Père, grandir dans l'intimité avec le Père, sonder les désirs du cœur du Père et lui offrir enfin ce que son cœur désire. Ce qu'il désire, c'est un cœur qui lui soit obéissant, tout comme il a dit pour David, il veut dire pour chacun d'entre nous, voici, j'ai trouvé un homme selon mon cœur et il accomplira. Ma volonté. Il accomplira toute ma volonté. Voilà ma contribution que je voulais apporter à, à, à, à, à, à ce thème de l'adoration. Et je fais la prière. Je fais la prière que le Seigneur nous amène vraiment en, en eau profonde pour que nous soyons des personnes qui, qui marchent dans la profondeur et non dans la superficialité. Que nous fassions des choses dans la profondeur. Que nous puissions connaître notre Dieu dans la profondeur. Découvrir les dimensions de son amour. La largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de son amour. Afin de pouvoir rentrer dans cette dimension où nous où nous deviendrons un et un seul avec lui. En pensée, en acte, en parole et en toutes choses. Que Dieu vous bénisse abondamment.